Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, débuguer les, les erreurs qu'on peut rencontrer avec des boucles euh, while euh, même un peu plus d'ailleurs alors euh, on va commencer par euh, euh, regarder ce, ce programme donc, qui pour le coup est sans bug donc on le fait fonctionner, c'est un programme très très simple hein. donc là qui affiche euh, donc, euh, les hello alors euh, voilà, qui m'affiche euh, donc une, deux, trois, quatre hello euh, alors euh, bah, première erreur, euh, admettons que je, mon programme, j'ai envie qu'il affiche 5 fois Hello. Bah, là, mon programme il fonctionne bien, il n'y a aucune erreur, et il ne m'affiche que 4 fois Hello. Donc ça, c'est une des erreurs les plus compliquées euh, à résoudre, parce que c'est euh, une erreur qui concerne le fonctionnement de mon programme. Il fonctionne, d'un point de vue de l'ordinateur, il n'y a aucun souci. Par contre, d'un point de vue de moi, ce que j'attends en tant que euh, programmeur, euh, développeur, concepteur de ce programme bah j'obtiens pas euh, ce que je veux alors là le, ça provient du test euh, le c'est compteur strictement inférieur à 5 et euh, si je veux afficher euh, 5 fois bah, soit il faut que je rajoute euh, voilà je peux par exemple faire ça première manière de corriger ce serait de dire on va le faire inférieur ou euh, égal à 5 alors on peut le faire fonctionner pour vérifier donc là j'ai bien 1 2 3 4 5 alors là mon programme fonctionne bien donc maintenant ce qu'on va regarder c'est euh, on va regarder euh, différents, euh, différents programmes et à chaque fois il va y avoir une erreur dedans. On va regarder comment gérer ça. Alors, la première erreur, c'est une erreur un peu spéciale, euh, mais pour euh, compter les hello, plutôt qu'utiliser euh, un mot-clé euh, compteur, euh, je vais utiliser un autre nom de variable. Donc, ce nom de variable, il va falloir qu'il remplace. Euh, donc, à tous les endroits, on va le remplacer. Hein. On va remplacer la variable compteur, qu'on appelait compteur, par une variable qu'on appelle for, for pour. Hein. Donc, euh, bah, je mets mon fort ici, je le mets là, je, là je l'affiche, là je rajoute un dedans, etc. Donc, euh, quand on fait euh, fonctionner ce programme là, donc ça plante. Alors, il nous dit qu'il y a une erreur de syntaxe, que c'est invalide. Alors, pour, euh, alors ce qui est intéressant quand on regarde les messages d'erreur, c'est déjà de regarder la ligne sur laquelle l'erreur a lieu. Donc là, c'est line 1. Donc, on est dans la première ligne. Et le petit chapeau ici, là, le petit accent circonflexe dit voilà, à cet endroit-là, il nous signale une erreur de syntaxe. Alors ça, ça signifie pas qu'il y a un problème avec le égal. Ça signifie que Python, arrivé à ce stade-là, il s'aperçoit qu'il y a un problème. Quoi qu'il qu y ait derrière, euh, déjà, c'est incorrect. Alors là, nous, le, le problème qu'on a rencontré, c'est que euh, le nom de variable qu'on a choisi, il se trouve que c'est un mot-clé euh, du langage Python. Donc c'est un mot réservé. C'est bien, euh, Ça respecte bien la, la, la syntaxe d'un identificateur de variable, hein, euh, que des lettres. Euh, première lettre suivie de, de lettres ou de, ou de chiffres, mais euh, il se trouve que c'est un mot-clé, un mot réservé. Donc euh, si j'avais par exemple, euh, euh, j'appelle par exemple euh, pour... Euh, pour les LO admettons, euh, si je veux compter les LO, j'appelle ça NBH pour euh, NBLO. Et euh, si je mets ma variable partout, c'est plus un, un mot-clé. Et donc maintenant, si j'essaye de, de faire fonctionner euh, mon programme, il fonctionne bien. Donc une des une erreur importante, hein, enfin importante, une erreur embêtante, c'est d'utiliser euh, un mot-clé. Euh, donc euh, voilà, comme if, else, etc. etc. Alors un autre type d'erreur qu'on peut rencontrer, donc euh, euh, on a ce programme-là, on, on lance notre programme, boum, donc là il nous dit qu'il y a compteur is not defined, donc ça veut dire que Python ne, ne connaît pas ce nom compteur, il n'est pas défini, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas, pas une variable, pas, voilà, il ne sait pas ce que c'est. Alors ça intervient en ligne 2, et euh, donc voilà, il nous dit que compteur n'est pas défini donc là c'est ce qu'on appelle une erreur d'initialisation on a oublié de donner la première valeur à compteur donc compteur n'a pas de valeur et quand on veut faire la comparaison entre une variable qui ne contient pas de valeur et 5 bah, ça pose un problème à Python et il s'arrête d'où cette erreur name error. donc dans ce cas là il faut se poser la question est-ce que j'ai initialisé euh, ma variable d'accord donc pour résoudre ça, bah, on va initialiser euh, tout simplement euh, la variable. Et euh, quand on fait fonctionner, tout va bien. Alors on va passer à la suite. Alors là j'ai mon programme qui a été tapé. J'essaye de le faire fonctionner. Et là je retombe sur le même type, nameError. Là, La name is not defined. Alors là, bah, voilà, faute de frappe, au lieu de taper un M, j'ai tapé un N. Donc là, il se trouve que c'est fait euh, à cet endroit-là. Et donc, quand on essaye de, de faire cette instruction-là, qui est une affectation, Python il doit calculer euh, cette partie-là de l'expression. Donc, connaître la valeur de compteur avec un n, et pas avec un m. Et donc, il euh, n'y a pas de valeur, euh, puisque la, la variable n'a pas été initialisée. Elle a, euh, voilà. et, euh, et donc, on nous dit que ce n'est pas défini. Donc là, il suffit de... De, de régler le problème de frappe et de et de relancer et euh, tout fonctionne bien. Alors un autre souci. Alors là j'ai mon programme, a priori c'est ok. On va le faire fonctionner pour voir ce que ça donne. Et là, boum, alors là c'est un peu compliqué. Alors là il dit. Ah voilà, il y a des textes un peu plus. Donc là, euh, alors. Il nous signale sur le 1 qu'il y a une erreur. Donc, euh, à quelle ligne En ligne 5. Donc, il nous dit, voilà, il y a une erreur ici. Donc, c'est un peu compliqué d'aller plus loin. Alors, évidemment, il faut lire. Et là, on voit Indentation Error. Donc, là, il nous dit qu'il y a une erreur d'indentation. Donc, donc, une erreur de décalage ici ou ici. Et il se trouve qu'en regardant un petit peu, on s'aperçoit que d'un côté, on a mis euh, 5 caractères espace et de l'autre, il n'y en a que 4. Donc, c'est de là que vient le problème. Alors, pour corriger ça, euh, soit on rajoute un, un espace ici hein, ou euh, sinon euh, on aurait pu aussi dire euh, on supprime celui-là en tout cas les instructions qui sont à l'intérieur du, du while, dans le contenu du while il faut que ces instructions euh, soient indentées de, de la même manière donc on vérifie que la correction est bonne cool, ça fonctionne le suivant on y va on fait un run et là, il nous dit qu'il y a une erreur de syntaxe arrivée à ce niveau-là. Donc ici, il y a une erreur de syntaxe. Donc euh, qu'est-ce qui ne va pas bah Pourtant, là, ma parenthèse, elle est ouverte, elle est fermante ici. Il y a l'ouvrante, là, la fermante. Euh, voilà. Alors après, il se trouve qu'il manque euh, le deux points. Quand on fait un while, il ne faut pas oublier de mettre le deux points. C'est ce qui permet de, de, de, de dire que ce qui suit, va être les, ça va être les instructions qui sont contenues dans le while quand on rajoute le deux points, tout va bien. Donc là, on est dans de l'erreur de, euh, de syntaxe. Hein. J'ai oublié deux points et le programme ne fonctionne pas. Alors une autre erreur, euh, bon, elle est un peu... Euh, voilà, c'est euh, j'essaye d'orthographier un mot-clé et je me trompe. Alors euh, bon, là, c'est un peu flagrant. Hein. Euh, donc il y a mon while, euh, voilà, il pose un problème. Alors l'histoire, c'est que vous voyez que l'erreur de syntaxe, il, il a... Il a il ne la signale pas ici, il la, la signale ici. Voilà. C'est-à-dire que là, il, a, il y a un problème de syntaxe. Donc ça, c'est un peu plus euh, compliqué à trouver. Hein, parce qu'il n'y a, a pas de souci ici. J'ai bien le deux points. Mais l'histoire, c'est que le deux points, euh, c'est lié à une instruction du langage Python donc qui, est, euh, qui commence par un, par un mot-clé. Euh, donc on va avoir ici soit un if, soit un while, soit autre chose comme ça. Et Donc ici, il se trouve que le while, ça s'écrit comme ça, avec la coloration de syntaxique euh, de euh, Tony Python, ça bah, vient voilà, en violet, hein, donc euh, contrairement euh, à là où c'est affiché euh, en noir. Donc euh, c'était ça le souci, mauvaise orthographe euh, de, de, de notre mot-clé. Et là, ça fonctionne. Cool. Ensuite, dans le même ordre d'idée, bah, là, ça ne fonctionne pas. Donc euh, pareil. On nous signale l'erreur de syntaxe au même endroit. Ça signifie que c'est pas un mot clé. Et là, on a on a écrit while avec une majuscule, alors que le mot clé est tout en tout en minuscule. Comme Python, il est sensible à la case de caractère, minuscule aux différences minuscules, majuscule. Un ben, W majuscule, c'est pas la même chose qu'un W minuscule. On fait fonctionner, tout va bien. Ensuite encore un autre bug, alors un bug, euh, donc une faute de frappe euh, voilà, là, compteur, je me suis trompé, là j'ai mis euh, un N au lieu d'un M alors là on va regarder ce que ça donne Voilà. Aïe, aïe, aïe. alors là ça s'arrête plus, c'est-à-dire c'est une, une faute qui est, euh, qui est un peu différente parce que le programme fonctionne bien, la syntaxe est bonne et euh, il s'arrête pas le programme, là. Il, a, il, est, il, est, il est en train de continuer alors pour l'arrêter, avec Tony Python, on a le, le petit panneau stop. Là. Donc on peut faire un stop et il s'arrête. Alors là, si on remonte, hein, on voit que notre programme, bah, il ne s'arrête pas. Donc il continue, continue, continue. Donc ça, euh, bah, on dit que le programme il est en erreur aussi. Hein. C'est une des conditions, euh, un programme doit se finir. Donc ce programme ne se finit pas, donc il y, y, euh, y, y a un souci. Alors, euh, pour euh, attraper ce, cette erreur, là, on n'a pas d'autre choix que de... Euh, de, de lancer euh, le débugger et, euh, et donc voilà et donc on va on va on va regarder voilà le compteur il vaut 1 et après donc on va aller voir ce qui se passe dans la boucle donc on a on le l'eau voilà avec la valeur du compteur après on va effectuer cette instruction là et donc là quand on effectue cette instruction là on s'aperçoit qu'il y a une deuxième valeur, euh, une deuxième variable, excusez-moi, qui arrive avec la valeur 2. Et là, on se dit, quand on est en train d'examiner notre, euh, notre programme dans la, la, la vie réelle, hein, quand on ne sait pas d'où vient le souci, eh ben euh, le fait qu'il y ait une deuxième euh, variable qui apparaît, on se dit, eh ben non, il y a un problème, et ça finit par nous mettre sur, euh, sur, le, sur la piste, et on comprend qu'il y, euh, y a une faute de frappe. Et donc, euh, voilà, la, notre variable a... Elle est toujours là. C'est une boucle infinie, ça ne s'arrête euh, plus du tout. Je fais un CTRL-C pour arrêter le... Il ne veut pas. Ouais, je fais avec le débuggeur. Voilà. Donc là, si on lance le programme, qu'on veut l'interrompre, donc soit on fait euh, le stop, ou sinon, voilà, on fait le CTRL-C euh, pour interrompre le programme. Donc ça, ça marche. Euh, voilà. Donc là, on nous parle d'une interruption de, avec, euh, liée au, au clavier, c'est parce que je viens de taper CTRL-C. Donc pour corriger ça, bah là, il n'y a pas d'autre moyen que de s'apercevoir qu'on a fait une faute de frappe et donc euh, compteur, euh, vos euh, compteur, euh, voilà, on l'écrit correctement et donc on obtient le, le bon résultat. Alors dans le même genre d'idée, ça c'est euh, le bug qui arrive très très souvent quand on travaille sur les boucles for, euh, boucle fort, boucle while, excusez-moi, euh, bah voilà, j'ai mon compteur, je veux afficher 5 fois euh, hello et, euh, et, et puis bah j'oublie de euh, de changer la valeur de compteur donc compteur vaut 1 et, euh, et, et ça n'arrête pas alors on va regarder ça avec le debugger pour bien comprendre hein. donc je lance le debugger voilà ça va arriver je fais euh, donc, step over donc compteur vaut 1 et là pour aller voir l'intérieur donc je vais faire un step into donc je reprends step over donc est-ce que 5 est-ce que le compteur est inférieur à 5 oui donc je fais hello je refais le test, mais comme le compteur n'a pas changé, est-ce que compteur est inférieur à 5 C'est toujours vrai. J'affiche le Une deuxième fois. Est-ce que compteur est inférieur à 5 bah, Ça n'a pas changé. Et donc là, ça continue comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Donc bah là, il faut euh, que je m'aperçoive que euh, bah voilà, il va falloir que je change compteur. Parce que si on ne change pas euh, à l'intérieur de la boucle, si on ne change rien ce qui concerne la, par rapport à la condition, bah la condition si elle est vraie au début elle va rester vraie tout le temps et donc on tombera sur ce qu'on appelle une boucle infinie. Alors donc les erreurs, donc on a vu qu'on a, on a vraiment tout un paquet d'erreurs qui peut nous arriver quand on utilise une, une boucle while. Bon il y a des problèmes syntaxiques, hein, les deux points, écriture incorrecte de, de mots-clés, euh, l'indentation aussi il faut faire attention. À l'exécution on peut avoir des plantages, euh, là on n'en a pas eu, là on a eu plutôt des boucles infinies. Alors des plantages c'est pas typique euh, boucle wide, mais ça peut être par exemple une division par zéro. Bah, Boum, le programme s'arrête, ça ne va pas. Et après il y a des erreurs beaucoup plus compliquées, qui sont les erreurs des de, logiques de fonctionnement. Par exemple, quand ça ne fait pas ce qu'on veut. Si je veux afficher, euh, si ça affiche 4 fois au lieu, Hello au lieu de 5, bah, le programme il fonctionne mais euh, il donne pas ce que je veux. Alors sur des programmes, des problèmes à résoudre relativement simples comme ça on, on trouve. Mais euh, quand les. au niveau des algorithmes c'est un peu plus compliqué, bah des fois on peut chercher assez longtemps. Ça peut être une, un problème très profond, euh, dur à trouver. Alors la boucle infinie, c'est le classique, donc je reviens dessus parce que quand on fait euh, un programme avec un tant que. Euh, bah on, a souvent une, euh, on peut tomber souvent sur le problème de la boucle infinie, bah, on a oublié d'incrémenter, donc d'ajouter 1, ou de, de changer euh, une variable qui intervient dans la condition. Quand on tombe sur ce problème-là, il faut vraiment se souvenir de ça, ça c'est la, la, la chose à, dont il faut se souvenir, j'ai un problème avec un programme, il ne fonctionne pas comme je veux, pour essayer de comprendre, on utilise les debuggers, on regarde le contenu des variables, et euh, on regarde l'exécution des instructions, à pas si ça va pas dans, dans le coin où on veut c'est que il euh, ya eu un problème et euh, donc il, il va falloir le régler donc euh, bah sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir